Lundi, Mars entrera dans votre dixième maison, dans le Verseau. Durant le passage de Mars dans cette maison, vous ferez preuve d'un courage exemplaire, audacieux, persévérant et déterminé. Vous, vous aurez un esprit combatif et vous voudriez avancer sans restriction. Vous vous affirmerez et aurez une confiance en vous très forte. Votre carrière sera en vedette et vos ambitions domineront vos pensées. Mais aussi cette énergie pourrait vous rendre très arrogant. Alors modérez la cadence s'il vous plaît. Ce passage de Mars dans cette maison favorise aussi l'expansion dans votre vie sentimentale. Alors vous pourriez prendre une décision de passer à la prochaine étape si vous étiez en couple pour changer votre état matrimonial. Par exemple, vendredi, votre gouverneur, Vénus, entrera dans les Gémeaux, dans votre deuxième maison. C'est un passage qui est généralement très positif, qui favorise les activités liées aux arts, aux choses luxueuses ou aussi à l'immobilier. Au niveau affectif, vous pourriez devenir possessif à propos de votre partenaire. Vous auriez tendance à le considérer un objet qui vous appartient. Quant aux célibataires, ils auront une tendance à séduire pour acquérir. Donc vos sentiments seraient liés à la possession plutôt.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 Mais aussi si vous travaillez durant cette période, surtout dans le domaine des ventes, vous pourriez faire des revenus supplémentaires. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec et mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le cancer, votre troisième maison. Vous auriez une intensité et une profondeur dans vos sentiments qui pourrait aussi être combiné à des désirs sexuels intenses que vous pourriez avoir, mais discrètement, soit par gêne ou que ces désirs seraient interdits, comme par exemple avoir ces désirs pour une personne engagée, mariée, ou un ami, ou un collègue, ou même un supérieur, et cela pourrait ajouter du stress ou des irritations. Mais si vous, euh, si vous orientiez ces désirs et cette intensité émotionnelle vers une œuvre artistique ou littéraire, vous aurez beaucoup de succès. Bien sûr, si vous travaillez dans ce domaine, euh, dans le domaine de l'art ou les, de la littérature. Sinon... Si vous ne travaillez pas dans ce domaine, vous devriez peut-être faire quelques exercices de relaxation ou vous détendre dans un bain chaud, aromatique. Donc essayez de relaxer, faire des exercices de relaxation, de respiration, parce que ça pourrait aider beaucoup. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, lancez un projet ou une œuvre artistique, pourquoi pas les, les énergies de cette période sont très propices pour ça. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, et vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans le Lion, votre quatrième maison. Jeudi, toujours Vénus dans votre signe, vous donne un sentiment de confort et d'harmonie générale. Et elle fait un sextile avec la Lune jeudi, ce qui vous donne un beau sentiment de confort parmi les membres de votre famille et dans votre foyer. Vendredi et samedi, vous pourriez devenir un peu nerveux, un peu anxieux ou insécure, ce qui pourrait susciter des sautes d'humeur ou une certaine impulsivité au niveau de la parole ou de vos réactions. Vous pourriez manquer d'excitation dans votre vie et avoir un sentiment pardon avoir un sentiment d'être attaché pourrait causer plus de refus de certaines situations. Dimanche et lundi, en enfin fait pour les deux, Québec et Europe, la lune sera dans la Vierge, votre cinquième maison des très belles énergies qui vous rendent enjoué un peu, désireux de vous amuser et avoir du plaisir seulement. Une période très plaisante et chanceuse aussi. Vous vous sentirez sociable, sensuel et sentimental, mais aussi vous pourriez être un peu, un peu négligent et il serait difficile pour vous pour vous motiver, pour aller au travail par exemple, ou faire des tâches routinières. Vous ne voulez que profiter de la vie et c'est correct. Bref, des très belles énergies vous offrant le charme, le charisme et le pouvoir de séduction que vous n'hésiterez pas à utiliser dans vos discussions et dans vos négociations.